What's up, gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien aujourd'hui pour notre vlog, on de personne parce que je n'ai pas d'amis Et aujourd'hui les amis, on est sur Sennacraft pour notre quatrième épisode si je ne me trompe pas Aujourd'hui les amis, on va tester les incubateurs, donc à ce qui paraît, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai dit que c'était de la merde Mais c'était selon la vie de Volkin, donc moi je vais tester par moi-même, j'ai commencé déjà à... Euh... Je pensais qu'il y avait quelqu'un, c'est juste des trucs. Donc, j'ai déjà commencé à... Euh, J'avais déjà essayé un peu avant. Mais là, attends, on va juste euh, vider tout ça les amis. Je veux juste, on va tout remplir tout en même temps pour pas que ça soit tout niqué. Donc, voilà. On va tester par nous-mêmes. On va voir qu'est-ce que ça donne. Euh, on s'est fait piller, par exemple. Ici, il y avait des coffres, ici. Donc, il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans notre boss qui a pété. Mais... Euh, c'est pas si grave que ça, parce que dans le fond... On... Wow, c'est ça. Le spawner, il a pas été touché. Euh... Wow, c'est correct. C'est pas la fin du monde, C'est juste ça fait chier parce que... Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Tabarnak, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Chris de calice, d'enfant de chienne, de Chris de chiasse. Moi, j'ai rien pour me défendre. J'ai même pas de bloc. J'ai fuck all. Ah, oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Kit. Euh... Ah, putain. Construction. Oh, fuck. Oh my god! Un cœur et demi! Oh my god, les amis! Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été très très très chanceux. Comment il fait ça? Car liste avant. Chris, je dois manger des carottes. Oh my god. Attends. Message qui flash J'ai un demi-cœur. Une Bien une TS. Il flash! twix on se fait attaquer! Ils twix ouais. on se fait attaquer! Et ça? Euh, sur. Euh, C'est la craft, viens m'aider, s'il te plaît! Il Y'a e twix et moi, on est dans la merde là! Attends, laisse-moi aller spawn, ok? Je vais chercher des, cookies, des biscuits et tout là, tu sais ouais. là! Je manger... Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète! <rire> Putain, gros! Je t'arrête de faire ma vidéo, ok? Genre, je t'arrête de faire ma vidéo, tu sais, pour les incubateurs et tout! Ouais, et là je suis. Euh, La euh, base. Ouais, oh, mais j'ai pas dit les trucs. Non, t'inquiète, t'inquiète, on me laisse gérer. Ok, t'as besoin des comp... de... Je prends combien de, de gel candy J'en prends genre 5 chacun, non C'est bon Ouais, ouais, je... ouais. Même 3 chacun, ça va le faire. Euh, je te prends ouais, je 3. Fais-moi des trucs, s'il te plaît. Tout à l'heure, j'en ai drop 2, mais ils sont venus à, à 3 sur moi après. Ok, t'inquiète. J'arrive. Oh, il est casse-cou lui Slashback, j'arrive, j'arrive. T'es toujours dans le trou que j'avais fait Ouais, ouais. Ok, Par je t'ai appelé... apporté une pomme cheat aussi Gentil. Tiens, ok, je te partage une pomme cheat, t'as des pommes d'or ou pas Non, non, j'ai pas de pommes d'or Ok, je te passe la moitié de mes pommes d'or, je te passe ça, moitié des cookies comme ça si jamais t'en as plus, ok T'as des blocs okay. sur toi Ah, oh, j'ai touché tout au spawn, moi, mes blocs Ouais, ouais, ouais. j'ai un stack de blocs, tiens okay. Non, c'est bon, j'en ai 56 Merde, c'est à droite, bon, tant pis Et moi Ok, bah, es prêt drop, euh, non, Ok, t'es prêt Ouvre le truc, j'ai pas de pioche Ok, 1, 2, 3. T'as mis où les îles, il Oups, désolé. Je crois que il faisait... pour... comment ils ont fait pour rentrer en fait euh ils, ont, euh, ils ont bug bateau parce que c'est de la cassante. Putain, encore une défense de base qui tourne mal quoi. Je J'aurais fait ma vidéo tranquille et ça tourne mal. Non, mes carottes Faut pas casser mes carottes, je viens de toutes les poser. Les pauvres petites carottes. Oh Mon jeu freeze. freeze J'aurais fait un rendu, j'ai oublié gros. Oh mon dieu, je vais laguer de ouf. Bon, c'est pas grave. Si c'est pas fluide. Par contre, il Moi, il me tape pas, hein, il me focus pas. Ah c'est bon. Il me focus parce que je suis le moins bien steff. Attends, j'ai une poison, je lu lui la caler. Vas-y, vas-y. Prends une petite pomme d'or. Elle calé, calé, calé, calé. est calée, elle est calée. Il va sûrement ma stépé C'est toi qui as bloqué le spawner Bonne idée. Il y a quelqu'un d'autre qui me tape, il y a quelqu'un d'autre qui me tape, je crois. Non, c'est bon, c'était il est tout seul. Je crois qu'ils ont posé cet homme, on peut poser cet homme. Ouais c'est pas grave s'il si a posé cette tombe Bah euh... enfin, c'est sûr que ça va faire chier Pourquoi t'es youtubeur Ouais Ah il a enfin mis ton grade Tu vas plus te faire ban maintenant <rire> Mut la ah, mute, même chose Elle parce qu'il me focus je suis T'as euh, okay, la, la pomme shit si jamais hein Ouais je pense que je vais la prendre bientôt Parce qu'on voit pas les coeurs sur ce serveur donc c'est une bonne idée si tu la prends il masse pomme d'or. Je crois qu'il est P4 hein. Il prend pas beaucoup de heal comparativement à moi et moi je suis juste P2. Moi j'ai le kit normal quoi. Moi je suis P1. Par exemple Madura il était déjà niqué donc là. Il touche t'p toi. Dépêche-toi. On s'en fout, dépêche-toi. Dépêche-toi. Moi aussi j'ai pas besoin de pomme Attends, il me tape plus Attends, attends. Attends, je suis en train de mettre les carottes dans le truc, je vais pas les perdre. Fais gaffe Il faut qu'il... Je vais pas perdre mes carottes putain. Je suis en train de remplir, mes... remplir mon truc de carottes. Ouais il y a TP, il y a TP un autre gars même stuff que lui. Oh, ouais c'est lui qui drop tout à l'heure. Ok bien joué. Bah elles sont deux et on est trois, ça devrait le faire. Euh, ça devrait le faire. On voit pas les effets. Ah ok merde merde. Ouais ils sont en haut ok. C'est bon Attends, avec moi, le il clique saquette. Je vais prendre un grand ouais, ouais, un... Vous pouvez pas prendre le meilleur kit Attends, moi j'ai deux mecs sur moi, il faut. Ok che avec toi tu le toi t'es vraiment bien mal stuff quoi mmh. oh, à chaque cool. fois qu'on fait une base on se fait attaquer c'est pas cool là putain ah, ok, ils ont Vous voulez, voulez qu'on essaie de les trapper ou pas Euh vas-y let's go on, va essayer, on peut essayer de les trappes si vous oh, voulez hein oh, Mais gros Viens viens viens mort Oh mon dieu ils sont plusieurs là hein Ah ouais j'arrive ça j'arrive ça j'arrive ça Bon, j'ai récupéré des heals au moins. TP. Par contre, j'ai pas dit qu'il doit se mal, gros. TP, fais attention. Ok, j'ai mangé la punchy. Tiens. Merci, gros. Tiens, euh, si euh, tu veux et... prendre ça. Vas-y, ouvre, ta pioche Euh, ouais. Vas-y, ouvre. Ouf, ouvre, ouvre. Faut l'aider, gros, itwix itwix qu'est-ce que tu fous, gros Je suis le to you, she je suis le you Oh je suis bloqué avec un mec Ok bien joué je viens t'aider Ouais mais je vais mourir C'est bon je l'ai enfermé Y'a a pas un autre gars Je suis mort Je suis mort je suis mort trappe le T'inquiète okay. Ça veut pas prendre ma pomme cheat, y'a un. C'est pourquoi que ça fait ça Y'a un cooldown. Ou même les pommes, y'a un cooldown. Quand tu prends une pomme cheat, c'est 30 secondes. Je suis mort. Dégain, mais... ah, ils sont P4. Gros, ça veut pas prendre de putain de pomme, gros, ça casse les couilles ça. <rire> putain, what the fuck Gros, pourquoi ça fait ça J'ai pas pris de pomme cheat, j'ai rien pris, gros. Pas. De tenir euh... Non mais viens J pas là pas non rien. pas épons TP j'ai pris des blocs et un stuff T'as besoin des candies. Oh putain je suis de... Qui est dans TP vite Mais je peux pas vraiment te TP en fait. Putain c'est vraiment des putes à trappe sur ce serveur là. Putain je me suis TP au mauvais mec, il m'entrappe ce fil de pute. Sérieux Ouais. Et le TP kill est interdit Merde. Ah non il est autour. Je, je, je cours Je cours J'ai réussi à sortir des claims, je cours mec C'est des tryharders attends, je vais bouffer tous mes candies, au moins. Je vais la masquer, je vais me faire une T5. Bravo, les gars, vous êtes vraiment forts. <rire> Bien joué, les gars. <rire> Wouhou Bien joué, les gars Ok donc ils flashent, ils viennent de m'expliquer un truc en fait tu sais, Moi avec la télécommande je pensais que je pouvais les récupérer Regardez vu qu'il là il y en a dans les trucs Je pensais que je pourrais récupérer tous les trucs Mais en fait euh, J'ai zéro incubateur parce que c'est Volkin qui les a posés euh, Donc ça fait que ça devient Que c'est pas à moi en fait Ça compte pas comme si c'était à moi Donc ça c'est un peu bizarre mais bon c'est pas grave On va prendre plein d'énergie, on va remplir tous les incubateurs Et quand Volkin qu sera là on va, les, on va lui demander de récupérer tout Donc ce euh, sera pas trop compliqué Et puis voilà quoi, je, je vais faire ça et tout le premier étage, j'ai rempli d'énergie. Il Faut que je remplisse le deuxième étage. Et normalement, ça pousse pas, ça pousse pas si lentement que ça, finalement. Hein. C'est quand même pas si mal. Hein. Genre, tu sais, Volkin il disait, ouais, ça pousse super lentement. Mais en fait, c'est. Ça a pas l'air de pousser trop lentement. Hein. Ouais. Bon, après, c'est assez long quand même. Y'a qui qui casse son clavier là T'as pas envie de fermer ta grosse gueule, putain Oui, tout soit euh, Nathan. Nathan. Non Nathan, t'as pas envie de fermer ta grosse gueule, celle fils de pute C'est vrai, faut pas que faut faut j'insulte mes amis, après ça les gens ils vont dire euh, « Oh, et comme si t'insultes tes amis dans tes vidéos, t'es vraiment pas un mec sympa et tout, et tout, Mais c'est vrai. » Désolé Nathan, <rire> tu, tu m'excuses Nathan Là, c'est mieux pour le clavier Oui, oui, c'est mieux le clavier, là Non, toujours pas mieux, c'est pire, pire, en fait. What the fuck, c'est impossible, j'ai baissé le truc. Allez j'ai envie de me suicider maintenant, bien joué gros. Ça va ça pousse quand même rapidement, regardez mes plantations ils poussent vite là. Moi ils sont déjà rendus euh, un peu euh, agrandis là ici. Mec t'as des perles pour que je puisse allier ta sky. Ouais vas-y tiens. Tiens pose ça ma sky au même moment. C'est bon il flappe fait... Pour les plantations. Ah, ok tu m'as attaqué en haut. Non, j'étais pas en bas, mais ça t'étais pas en bas, je suis en haut, je sais pas. Merci. Regarde, euh, les plantations, ça a poussé comme un peu, hein, ça va, hein. Ouais, ça va. Mmh. Tu bah, pas si mauvais C'est que... que ça que de se faire chier à, à le faire soi-même. Ouais, c'est sûr. Merde, j'avais... Ah. <rire> Est-ce que t'as des blocs pour bloquer ici <rire> En fait, ils peuvent... <rire> Ma protection elle a l'arrière-servir. Ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Oh, merde, je me suis fait sauver. Merde. Attends. Y'a a pas oh, de bloc on n'a pas de coffre, on a rien ici c'est un truc de ouf, moi bon, je vais masquer.